Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. L'annonce des rôles vient d'arriver, je ne suis pas méchant Comme à chaque soirée, je joue gentiment et le timer tourne Les secondes sont de la santé, moi je rêve de devenir traite maintenant Je ne suis pas la top. Je ne suis pas la taupe, oh, oh, oh, oh Une autre partie vient de commencer, je suis impatient. Mais au final ça n'a pas changé, je ne suis pas méchant et le timer tourne. Les secondes sont horribles et moi je rêve d'être un traite maintenant. Je suis pas la top, oh oh je suis pas la taupe, oh, oh, oh. Given Game vient de s'annoncer à 21 une heure pétante C'est un Death Note UHC, ça va être marrant Et le timer tourne, l'annonce des rôles arrive Je veux être Shinigami, mais je n'ai pas de chance Watatari, oh oh oh Watatari, oh oh oh cette fois c'était un LGUH et je compte le gagner. 25 rôles différenciés, la première game de l'année, mais le timer tourne. L'annonce des rôles arrive, mais comme tout le temps, je meurs bêtement. Loups Garou Blanc. Oh oh, oh. Loup, garou Blanc. waouh oh, oh. une autre game cette année, c'est terminé. Chaque fois, ma destinée, c'est d'avoir un rôle à chier, les games tout. Les parties se finissent, c'est comme tous les jours, je n'ai rien à faire là-dedans. Je suis pas la top, oh oh, oh. Je suis pas la top, oh oh, oh. Je suis pas la top, oh oh, oh. Je suis pas la top, oh. oh, oh. J'arrête les games, c'est terminé, je dois faire le bilan Des centaines de games jouées, et jamais au bon moment Et le timer tout J'attends que les games se finissent pour pouvoir vous dire Vous dire Et eh oui Vous êtes 5000 abonnés Je suis pas la top oh. oh, oh. Je suis pas la top oh oh oh. Je suis pas la top Wow, oh oh oh. je suis pas là